Et salut à tous et à c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la saison 2 de Building Gabriel Donc avant de commencer tout ça comme vous le savez pour ceux qui me suivent J'ai envie de vous montrer un peu Je me suis permis de me mettre en créatif, enfin je suis en créatif là sur cet épisode là Avec un casque protection 1 des jambières en diamant, donc c'est tout en diamant, hein. protection 1, des chaussures protection 1, et un plastron de protection 1. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite j'ai un petit bouclier, bon bah voilà. Excusez-moi, j'ai quand même le téléphone sonner Une épée en diamant, tranchant 4, recul 1, solidité 1, et une pioche épée 2. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui a changé Bon, j'ai taffé un peu sur... Euh... J'arrive plus à retrouver la sortie. <rire> j'ai taffé un peu sur la ma maison. Donc, je vous dis ici, dans ce couloir, long couloir, qui est ici, ça sera pour des futurs projets que vous me donnerez. Voilà. Je, je ferai des salaires exprès pour, pour ça. Donc en, en sachant qu'au bout, il y a un océan, donc... Euh... J'irai pas jusqu'à l'océan Graham. Il hein. y a toujours ma salle des armures que j'ai mis. Voilà. Et donc, euh, voilà, j'ai un peu plus de temps en ce moment. Donc je me suis dit, je vais faire un épisode de Building Gabriel. Et je me posais la question, est-ce que vous aimeriez le retour de Edge of Gabriel Ça, c'est tout simplement... Voilà, c'est si vous voulez que je fasse une autre épis, enfin si vous voulez que je recommence une saison de Edge of Gabriel, mettez-le moi en commentaire, je veux savoir. Donc, j'ai taffé aussi sur euh, sur ma maison. Donc voilà, j'ai j'ai fini le sol en pierre lumineuse. Voilà, pour pour rester euh, pour rester en, en harmonie avec ma avec ma, ma maison, hein, voilà. J'ai mis de l'eau bien sûr dans le chaudron. Hein, voilà, j'ai tout fait, euh, voilà. J'ai quelques ressources ici, donc les eytras. Donc les eytres, voilà. Euh, on, va, on va... On va on va essayer de faire un truc ensemble, les amis. Avant avant de, faire, de poser des limes. Je vais prendre un arc. Voilà, et moi ce qu'il me faut... C'est... Non, on va de feu, non. Le déjà de Châtiment, tranchant 5. Semaine, non. Alors, moi, ce qu'il me faut, c'est flèche spectrale, livre enchanté, raccommodé. Infinité, voilà. On va faire ça. Voici un petit... Euh... Voilà, on va garder... Euh... Alors normalement, euh, vu que j'ai une flèche, voilà. On va voir si ça fonctionne Donc vous pouvez voir à l'extérieur comment c'est beau hein. J'ai pas touché à l'extérieur, j'ai juste fait la petite construction comme ça Je me suis dit, l'été approche euh je pense que vous étiez nombreux à... à attendre le retour donc de Butling Gabriel. Voilà. Donc. Euh... Voilà. donc Dans l'épisode 1, on avait fait, euh, si je me trompe pas, ce mur de lave. Parce que abonné m'avait euh, posé la question. Voilà. Voilà. Hein? Après. Euh, dans l'épisode 2 j'avais décidé de faire ma maison donc j'avais mis euh, je crois dans les 6 heures pour la faire et euh, et aujourd'hui et aujourd'hui donc hop regardez pas sur la droite regardez pas sur la droite Qu'est-ce que j'ai pu faire avec des seaux d'eau des seaux de lave du verre et de la pierre lumineuse vous Voyez vous voyez ce que c'est Voyez ce que c'est Je me suis dit d'être était approche et bah, il y a quelque chose qui me manque dans mon petit confort. Il y a quelque chose qui me manque dans mon petit confort. Là ben bah, les amis, c'est une piscine chauffée. Voilà, j'ai fait une piscine chauffée. Donc, j'espère qu'on va bien. J'espère qu'on va bien les choses. Hein, parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Donc, euh, voilà. J'espère qu'on va bien. Donc, dessous dessous le, le, le lac... Enfin, dessous de la piscine, il y a un lac de lave qui est là pour réchauffer un peu tout ça. Voilà. Donc, on va voir. On va essayer de voir de plus haut. Voilà. Donc, là, le, le jeu ne lague like pas. Du coup, à la première vidéo, le jeu ne lague like pas. Ça, c'est génial. Donc, on peut voir. On peut voir que donc j'aurais pu faire aussi euh, le contour encore avec des trucs de verre. Mais, non, je préfère laisser de la terre. Ça fait plus naturel. Voilà. Donc bien sûr, on va s'empresser de... Hop. Et là, j'ai pied. Oh non, j'ai pied. Oh. On va se mettre à, à F5. Regardez, j'ai pied. J'ai pied là. <rire> Regardez, on, on, on voit bien, j'ai pied. Par contre, si je recule... J'ai plus de pied. Donc je vais me remettre en F5, voilà. Donc. donc on va se reculer. On va redescendre. Voilà. Voilà. Donc, euh, après la question se pose à vous. Se pose à vous, mes chers abonnés. Est-ce que vous voulez que je continue, donc, bien sûr, building Gabriel sur des sujets que vous me proposez ou des, sur des idées que j'ai Voilà. Ou sinon, ou sinon, j'arrête, j'arrête Minecraft et je, je désinstalle tout. Voilà, tout simplement. C'est à vous de me le dire. Si vous préférez me voir faire des vidéos sur des ouvertures de Yu-Gi-Oh et sur des deck profils et des et pourquoi pas des duels avec euh, avec. Euh... Oh, il y a un mouton. Oh, il y a un mouton. J'ai envie de me le faire le mouton. J'ai envie, envie de vous montrer un petit peu comment c'est une, une épée tranchant 4. Parce que je vous dis que pour normalement pour faire une épée tranchant 4, il, il, il faut pas mal d'épées tranchant 1, tranchant 2. Donc voilà quoi. Ah, ça y est, le jeu se remet à bugger. Donc On voit que je suis bien entouré de végétation Je me suis mis dans un petit coin pépère Je pourrais euh, Je pourrais euh... Je pourrais faire pas mal de choses hein. Honnêtement je pourrais faire pas mal de choses Oh il y a de la canne à sucre Je pourrais faire pas mal de choses là, En vrai donc après, je n'ai pas la science infuse non plus, hein, voilà. Je n'ai pas la science infuse non plus, donc euh, je peux... Je peux pas vous dire, eh ben, je vais vous faire une, une forge à, à faire demain, voilà. Voilà, je, je vais pas pouvoir vous dire ça parce que je sais pas faire, hein. Euh, j'ai pas spécialement euh, le, le enfin j'ai pas spécialement le temps d'apprendre parce que j'ai du temps oui mais j'ai pas spécialement le temps d'apprendre tout ça quoi est-ce si, qu'il y a j'entends euh, un bruit Euh, je savais bien que j'avais entendu du bruit. Donc apparemment, euh, si, si j'en crois mes déductions, si j'en crois mes déductions et euh, elles sont pas fondées mais presque, à chaque fois qu'il y a une citrouille, à chaque fois qu'il y a des petits trous comme ça, ça veut dire qu'on est en direction d'un village. Alors, dites-moi si j'ai raison ou pas. Parce que si je... Ah, il y a un poulet dans les parages. Donc, on va pas trop s'éterniser, hein? Parce que le soleil commence à se... Donc on voit bien des finitions en verre hein, en dessous. Hein. Voilà, c'est ce qui est important de voir. C'est que dessous, c'est du vert. Avec de l'eau, avec du vert et avec un lac de lave. Donc euh. Voilà. C'est. C'est quand même. Euh c'est quand même beau à voir. Enfin, je pense que c'est beau à voir parce qu'on voit ça nous plaît. Après.. Euh vous, je sais pas. Alors le chaudron, je sais pas à quoi il sert. Je vous dis honnêtement, hein. le chaudron, le... le chaudron, je sais pas à quoi il sert. Mais on va mettre. Euh... Voilà, j'ai fait, j'ai fait. Euh... On va essayer de, on va essayer de renforcer no mon épée. Est-ce que je peux la renforcer encore On va voir. Non, je peux pas la renforcer plus. Donc euh, voilà, ça sera une épée châtiment 2 que je vais mettre dans le coffre. Voilà. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas me dire d'aller, euh, d'aller dans dans le heures pour pouvoir, euh, pour pouvoir tuer des ghasts, pour pouvoir euh, ou des tutos. Je peux très bien faire des tutos. J'ai j'ai j'ai créé une petite map en easy peaceful exprès où je vais lancer des tutos sur Minecraft. Donc euh, voilà, ça ça, ça ça ça sera Oh, il fait nuit. Oh, j'aime pas quand il fait nuit. C'est à dire que les monstres sont là. Donc, hop. Et comme je suis bien protégé, ah. on va aller dormir. Voilà. Donc, euh... alors, pour euh, pour les projets, donc, je vous ai dit, hein, euh, ça... Alors les tutos ça attendra un petit peu que je sois rentré euh, chez moi. Ça sera à peu près une fois ou deux fois par semaine, on sait pas. Enfin j'en sais rien. Euh, normalement je devrais rentrer chez moi d'ici le euh, mois de décembre pour voilà euh, ouais, pour, pour travailler. Voilà. Je dis bien pour travailler parce que j'ai un projet, voilà. Je, je ne compte pas rester à Cotagon toujours, hein, pour toujours, non. Même si c'est devenu un foyer de vie, non merci. Voilà. Ça, ça serait bien que que vous me dites ce que vous en pensiez, voilà, tout simplement. Et je vous donne rendez-vous lundi après-midi pour un épisode sur po Safari Go sur Pokémon Emerald euh, de Mérignan, où j'ai eu pas mal de modifications dans mon équipe j'ai joué un petit peu en, en hors caméra euh, avec mon clavier gamer que j'ai toujours avec moi bien sûr et il n'y a pas eu d'épisode pendant mes dernières vacances parce que j'ai eu un gros souci avec obs il était pas à jour il n'était pas à jour donc du coup je pouvais plus euh, je pouvais plus euh, filmer comme je voulais voilà donc' en suis navré mais normalement durant mes prochaines vacances de juillet donc normalement j'ai un gros live à faire pour, euh, sur toutes les ouvertures, je vais peut-être vous refaire du safari euh, pokémon go voilà, je vais peut-être peut travaillé sur edge of gabriel, je vais essayer de le faire aussi euh, un petit peu là euh, ce week-end euh, quand vous verrez la vidéo, donc sur ce les amis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Gabriel, retourne sur Minecraft. Et si vous aimez, n'hésitez pas à la liker. Allez, sur ce je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.